Bonjour, mon nom est Jean-Claude Welch. Je suis passionné par la musique et attiré par toute forme d'art. Je me plais à photographier la nature ainsi que certaines créations humaines. Je m'intéresse également au mieux-être, à ce qu'on appelle généralement le développement personnel. J'aime partager ce qui m'enthousiasme, en concert, en spectacle, en animation, lors de cours et de stages, et bien sûr par des vidéos comme celle de cette chaîne YouTube. Je... Professionnel, violoniste de formation et diplômé du Conservatoire royal de musique de Bruxelles, je me suis peu à peu intéressé à d'autres instruments que j'ai appris à pratiquer le piano, la mandoline, la guitare. Mais aussi, je me suis particulièrement laissé charmer par des instruments moins connus, aux sonorités profondes et envoûtantes. Par exemple, celle de la scie musicale. Aujourd'hui, oh. oh. son didier piano, la mandoline, la guitare.